Je suis agrégée d'Espagnol, euh, j'ai été prof dans le secondaire pendant presque 9 ans, dans l'Académie de Créteil. Et puis, euh, en même temps, j'avais des charges de cours euh, à l'université, en particulier à Nanterre, université, et puis à, après à la Sorbonne. Et après avoir passé donc, les concours, euh, j'étais en poste dans le secondaire, comme je disais, et euh, j'ai préparé une thèse. Euh, sur euh, les questions que soulève l'adaptation euh, cinématographique de, de nouvelles euh, de Julio Cortázar, en l'occurrence que j'ai soutenu en 2005 à la Sorbonne ensuite euh, j'ai entamé comme euh, euh, tout jeune doctorant euh, enfin docteur du coup euh, les concours pour essayer d'être recrutée donc euh, je me suis présentée à bordeaux Montaigne en 2016 sur un concours qui était profilé euh, cinéma et concours euh, donc pour préparer euh, les étudiants euh, au CAPES et à l'agrégation. Et donc je suis venue m'installer à Bordeaux. Et euh, au cours de ces 14 euh, années euh, que j'ai passées en tant que maîtresse de conférence, eh bien, j'étais à la fois au département euh, des études libéraux américaines, et puis aussi j'ai enseigné au département de cinéma, j'ai enseigné pour euh, différentes formations, euh, notamment Babel en littérature, et puis ensuite euh, euh, au Master Genre, euh, que j'ai... Euh, contribuer avec d'autres collègues à, à monter, à créer. Et euh, donc les quatre dernières années, j'ai enseigné au Master Genre et puis ensuite j'ai co-dirigé le Master Genre avec euh, Gonaël Legras d'abord et puis avec euh, Michael Stambolis. Et, euh, voilà, et puis euh, ces cinq dernières années, j'ai préparé une HDR sur euh, le temps qu'on vole à la nuit, aux vacances <rire> et aux amis, à la famille. Et je l'ai soutenu en juin 2021. Euh, le titre du dossier de HDR, c'était « Le mur des représentations cinéma, littérature et arts visuels en Amérique latine, euh, Caraïbes et Espagne ». Et en, 2000, euh, en mai dernier, donc 2022, euh, j'ai présenté ma candidature au poste de professeur des universités à Tours, euh, cette fois sur un profil civilisation et histoire culturelle, et donc, je m'apprête à prendre euh, ce poste qui va me, bah, me conduire à vivre de nouvelles aventures. Voilà. Euh, et donc, je suis très heureuse de pouvoir euh, clore à Bordeaux, euh, à bordeaux Montaigne, cette aventure scientifique et, et humaine qui était très importante pour moi avec la publication de cet ouvrage. Euh, voilà. Alors, le titre de, de, de l'ouvrage est un petit peu long, mais parce qu'il essaie de condenser beaucoup de choses. « Esthétique et politique dans le cinéma argentin. Albertina Carri et Lucia Puenso Des histoires de famille. Histoire étant à, à entendre au pluriel et avec un H minuscule et un H majuscule. » En fait, euh, mon objectif, c'était... Euh, de, de mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours euh, qui, petit à petit, euh, s'est ouvert à différentes voies. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'interdisciplinarité ou de transversalité. Euh, et moi ça s'est fait de façon intuitive, en bricolant comme on dit, c'est-à-dire en acceptant qu'on va euh, se saisir d'outils sans pour autant se prétendre être sociologue ou philosophe parce qu'on va vers ces champs-là. Mais en tout cas d'avoir une posture, on parle aussi d'indiscipline euh, avec ce joli jeu de mots je trouve, qui nous permet de traverser les frontières. Donc je mon, mon, mon idée était de me situer au carrefour des études cinématographiques, des études culturelles, des études féministes et de genre, mais en me nourrissant, bien sûr, de tout ce que l'histoire, la philo, la philosophie, euh, les lettres, la sociologie en particulier de l'art, m'ont apporté. Donc, euh, je voulais me confronter à une question qui est euh, très actuelle et qui est, politique autant que euh, humaine et qui est la place des femmes euh, cinéastes euh, dans le champ de la culture. Donc j'étais partie de, de plusieurs de plusieurs questionnements. Euh, la, disons que d'un point de vue scientifique, euh, j'avais trois, trois axes euh, qui étaient d'une part d'étudier les conditions très encadrées finalement de l'accès des femmes à une pratique artistique et aussi de leur reconnaissance euh, à partir de l'itinéraire de deux cinéastes qui me semblaient emblématiques, qui sont emblématiques, euh, d'une génération euh, qui, en Argentine, euh, est née pendant la dictature, et qui, euh, donc à, à travers hein, ces deux figures, que sont d'une part Albertina Kari et d'autre part Lucia Poenso, et qui sont par ailleurs euh, les héritières d'une histoire, donc deux familles très complexes, euh, dont la mémoire a été réactivée euh, dans le, le, enfin, au fil de, de, de leur euh, jeunesse, on va dire, parce que euh, euh, ça coïncidait également avec un changement politique très important. Euh, entre 2003 et 2015, euh, on a en Argentine un, un, comment dire, une, une longue période euh, qui correspond à ce qu'on a appelé le kirchnerisme, avec euh, plusieurs présidences euh, incarnées par un couple euh, emblématique, Fernand, euh, Nestor pardon, Kirchner et Cristina Fernandez euh, de Kirchner. Donc ça, c'était euh, un, un des axes. D'autre euh, part, il me semblait très important de pouvoir analyser la façon dont chaque cinéaste euh, va concevoir le cinéma, va représenter et va euh, questionner dans ses films les rapports de pouvoir naturalisés. C'est-à-dire tout ce qu'on a intégré, tout ce qui est incorporé, tout ce qui nous semble être évident et qui pourtant ne l'est pas. Et bien évidemment, là je, je prenais appui sur les études féministes et de genre euh, qui, même si elles tardent en France et connaissent beaucoup de résistance, en Amérique latine ont déjà euh, produit un, énormément euh, de travaux. Euh, et qui, euh, du coup, méritait d'être saisie. Moi, je suis hispaniste, je travaille en France, donc je n'ai pas la prétention euh, de, de, comment dire, de, de produire un travail exhaustif ou surplombant, comme on l'a parfois dans cette géopolitique des savoirs, hein, qui fait que souvent, euh, on travaille depuis les États-Unis ou l'Europe avec un regard un peu surplombant sur l'Amérique latine. Là, c'était pas du tout cette, euh, cette logique-là. Euh, mais c'était au contraire assumer... Euh, toutes les lacunes que je pouvais avoir le fait que je ne suis pas allée en Argentine comme j'aurais pu euh, souhaiter le faire mais que par contre il m'était possible avec les outils euh, scientifiques que j'ai euh, acquis au fur et à mesure de mettre à l'épreuve justement certains concepts, certaines grilles d'analyse euh, pour, pour les euh, questionner voilà euh, l'impact de, euh, ces, de ces films euh, et enfin je dirais euh, le troisième objectif qui sous-tend euh, ces, ces deux premiers axes, c'était aussi euh, d'interroger la conscience que va déployer euh, chaque cinéaste depuis ce qu'on va appeler le lieu d'énonciation. Euh, une, une philosophe euh, euh, que j'ai mobilisée dans mon travail qui s'appelle Rossi Braidotti euh, appelle le tatouage de l'histoire sur nos corps et dans nos têtes. et Je trouve que ça... Ça évoque euh, fortement euh, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'étudier la matérialisation dans le langage cinématographique des relations conflictuelles qu'entretiennent euh, l'histoire, la mémoire et euh, les questions, enfin les corps et les questions d'identité qui, euh, qui, qui, qui en découlent. Alors c'est une, euh, une question qui me taraude depuis un moment euh, parce qu'on a beaucoup reçu d'injonctions à euh, publier à l'international, etc. Avec euh, aussi beaucoup de questions éthiques, je trouve, derrière. Euh, et puis il y a aussi une forme de pragmatisme. Euh, concrètement, aujourd'hui, euh, qui va acheter un ouvrage euh, en sciences humaines et sociales Je pense qu'il faut aussi avoir le courage de se confronter à cette question. Alors euh, c'est grâce à euh, des rencontres, et notamment euh, avec vous, euh, à UNA, à, à la MSHA où on a pu parler des différentes, euh, bah, les différentes limites aussi qui se posent sur euh, comment pouvoir partager, comment mettre en circulation un travail scientifique euh, qui pour moi n'a de sens que s'il est précisément euh, euh, mis en partage. Euh, c'est-à-dire qu'il peut être lu, qu'il peut être critiqué au sens euh, intéressant du terme, c'est-à-dire euh, débattu, précisé, peaufiné, euh, approfondi, bien sûr, hein, parce qu'on ne, ne livre pas, en tout cas moi, je n'ai absolument pas livré un travail exhaustif, hein, j'insiste bien là-dessus, j'ai essayé d'ouvrir des pistes. Et donc aussi bien euh, il me semble important de défendre ce, cette qualité de dialogue qu'on peut avoir entre chercheurs et donc à l'international, c'est-à-dire que la révolution numérique a rendu possible euh, le fait d'avoir euh, accès facilement, plus facilement, beaucoup plus facilement qu'avant, euh, à, à des travaux, euh, et notamment des travaux euh, de longue haleine, c'est-à-dire que ce qui me faisait peur, c'était la dispersion sous forme d'articles. Souvent, on nous disait, d'un ouvrage, vous pourrez faire une quinzaine d'articles. Or dans la démarche qui était la mienne, il y a vraiment un travail de fond. Et je, je souhaite pouvoir, j'espère en tout cas, que certaines personnes auront euh, envie d'aller plus loin qu'une euh, lecture, euh, par ailleurs fort intéressante, hein, d'un article, mais du coup pourront retracer une pensée. Et cette pensée-là, elle s'inscrit sur la durée, et donc elle s'inscrit voilà, sur un ouvrage qui est, euh, qui est conséquent. Donc, l'autre élément qui me semblait important, c'était aussi la souplesse qu'offre euh, ce nouvel outil alors qui, qui, qui peut faire peur. J'avoue qu'au début, euh, je, mon attachement au livre qui demeure euh, me faisait hésiter. Et puis, euh, la souplesse euh, et aussi le travail en équipe, encore une fois, qui pour moi a été déterminant, c'est-à-dire euh, de se sentir accompagné. C'est pas simplement, un, je n'ai pas laissé mon manuscrit et puis euh, voilà, il est... Il est certes évalué, euh, mais ensuite euh, il ne m'appartient plus. J'ai trouvé très intéressant la démarche euh, à plusieurs, où nous avons pu évoquer ensemble euh, tout ce qui est euh, cette, euh, comment, comment, je, comment le, je, je pourrais le qualifier techniquement, mais cette, euh, cette ouverture et cet enrichissement euh, que me permet surtout pour un ouvrage de cinéma la possibilité euh, d'inclure des éléments qui n'auraient pu euh, l'être si j'avais euh, choisi un format papier plus classique. Donc là, je suis euh, extrêmement enthousiaste à l'idée que certaines parties de mon travail qui consistent par exemple en des analyses assez poussées de séquences, eh bien pourront véritablement être partagées puisque grâce à ce support numérique, il y aura euh, la possibilité de visionner les séquences par exemple. Et puis il y a aussi euh, euh, la fluidité et la facilité d'accès à un corpus de référence qui pour moi a été extrêmement important, que j'ai pensé en, avec l'idée vraiment de pouvoir euh, mettre euh, en circulation des références, et donc là, automatiquement, euh, un, un clic et, et on y va. Donc euh, pour moi, c'est un, voilà, un outil euh, fabuleux, et j'espère euh, qu'il suscitera l'intérêt d'autres jeunes ou, ou moins jeunes collègues, et que du coup, euh, on pourra ainsi euh, sentir cette... Euh, voilà, ce dialogue à l'international euh, aussi bien qu'en euh, local euh, et que l'accompagnement le, le, aussi de, de cette publication, euh, j'ai compris hein, qu'il permettait aussi de continuer à actualiser, à enrichir. Euh, donc du coup, le livre n'est plus euh, un, un état figé, mais va pouvoir continuer à se développer. Donc ça me semble un sacré défi et une belle aventure à poursuivre.